Je suis Julie Labranche, je suis la directrice des ventes. La valeur la plus importante pour moi, c'est l'équilibre. Les employés aiment le côté humain, le fait qu'on est une grande famille, le fait aussi qu'elles peuvent développer des relations intercollègues. Alors, ce que j'aimerais dire à mes employés, c'est que si je suis ici aujourd'hui et si je suis autant passionnée par mon travail, c'est grâce à elles. Donc, merci.